Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoute toi c'est des L'application, non, la vidéo est sponsorisée par l'application One Football, une application qui vous allez la compter, les mercato, les plans de jeu, les statistiques, surtout les que Messi marque un triplé contre le Real en Ligue des Champions. Vous allez recevoir toutes tout, tout les notifications. Surtout ne prenez pas l'application avec le nom du Real, ne vous inscrivez pas avec le nom du Real parce qu'il rien n'existe qui pas sur l'application OneFootball Football. L'application OneFootball elle est faite pour le Barça. <rire> c'est ça. Si vous entrez avec les l'application va péter, ne va pas afficher. Prenez l'application dans la description de Liguido. et toi mon Barça. En vous allez commencer. Le Barça il va pas se c'est débarrasser de presse ou les fans de diraient penser que presse va, va partir non presse va rester jusqu'en 2024 j'espère que cette fois-ci va vous mettre des trucs parce que vous avez profité vous les fans vous les matrices, vous avez profité au début des choses vous nous avez mis trois billes comme ça trois billes c'est beaucoup ça fait mal Et cette fois-ci nous croyons il ne faut pas fuir il ne faut pas fuir donc il faut vous qualifier en super coupe d'Espagne parce que nous on va battre cette équipe demain vous aussi il faudra que vous vous qualifiez comme ça comprenez notre revanche tranquillement posée ok vous, vous êtes bloqué à Osasuna à cause des tempêtes et on espère que vous allez rester là même pendant des semaines comme ça le barça va évoluer tranquillement sans problème, tout ça va bien se passer. Tant que Griezmann, comment parler? comment parler dans cette vidéo sans parler de Griezmann Vous avez vu la connexion maintenant avec Messi Les fans diraient au début penser que Griezmann va rester comme ça, et Griezmann ne va pas se retrouver. Enfin, si vous avez vu la connexion, est-ce que vous avez les bits qu'il a mis les bits qu Contrôle passe. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu. Griezmann, il est en forme. Vous avez, je, je, je, je répète encore. Vous avez profité parce que les Barça n'étaient pas en forme. Cette fois-ci, Griezmann est en forme. Mais si, il est en ainsi, Griezmann en forme, Messi aussi. Mais comment parler dans cette vidéo sans parler de Pedrinino? Ces joueurs-là, si vous vous rappelez bien, les Real l'avaient rejeté. Le Real a rejeté ces joueurs-là. Les Real a rejeté ces, je répète, les Real a rejeté ces joueurs-là parce qu'ils n'étaient pas bons. Parce qu'ils n'étaient pas bons. Est-ce que vous êtes sérieux, vous? n'était pas bon. Et les Real a rejeté ces joueurs. Aujourd'hui, il fait des exploits. Je suis sûr que ces petits va prendre votre échange. Bien qu'il y ait le premier match de Classico, c'est bon, comme ça, c'est le premier match. Cette fois-ci, on vous attend d'abord, on va vous battre en finale de la Super Coupe d'Espagne. Et après, on va encore battre en championnat. J'attends vous, vous les fans de de commenter dans cette vidéo. Combien de ce qu'on va vous battre parce que nous sommes sûrs, nous sommes prêts cette fois-ci. Nous allons vous battre, nous allons vous battre. J'espère que nous allons faire même 4 bits comme ça, 0 facilement. Pas, pas, pas, bi, pas, pas, pas, et comment parler sans parler de Messi Messi, il est en forme, il a retrouvé son efficacité sur les billes. Il a trouvé tout, tout, tout. tout, tout. Donc Nous attendons qu'il y ait des billes pour lui. est encore des coffres. J'espère que Messi va, va encore mettre ces coffres qu'il Grenade avant qu'on commettre ça contre le Real en finale de la Super -coupe. Et comme ça, Messi redeviendra encore le meilleur. Donc, le Barça a sorti les groupes pour la rencontre en Super d'Espagne contre la Real Société. Je ne sais pas pour le Real, va sortir quel groupe. Donc, le groupe est composé des Ter est composé des Netou, est composé des Mingwesa, est composé de Mingwesa, et composé des Tiramousse est composé de, Mingueza, Mingueza, tiramus, et de Les fans diraient penser qu'Arudio va rester éternellement blessé comme ça. Il est là, il est revenu, il est en forme. Donc, il sera là pour la finale. Il va arrêter votre jeu à la Benzema. Donc, il y a Arugio, il y a en ce face non pas encore, il y a des mêlés, il y a Messi, il y a Griezmann il y a Petri Nino, et puis encore il y a Bray Suède, le meilleur attaquant <rire> ça, me fait, ça, me, ça me fait rigoler bah. c'est un, bon, hein? un bon joueur comment est-ce qu'il a est arrivé à Barcelone? je ne sais pas s'il si est bon plus que deuxième. bon, je reviens encore, donc je reviens encore la, la vidéo est plutôt sponsorisée par l'application Football, une application qui est tout outil, donc les liens de la description les liens de la vidéo est dans la description de des Guido, les youtubeurs et autant mon Barça les youtubeurs. Moi je ne suis, suis pas sponsorisé par l'application ce sont eux qui sont sponsorisés et je vous invite à Allez la, la, la, la les prendre les liens de la vidéo dans la description, dans ces des, dans ces descriptions et le Barça va jouer contre la Sociedad hein, à Carbo, -Hm? Cardoba. C'est quelle région? Cardoba, c'est là où les, la rencontre va se, se Donc C'est là que la rencontre va se discuter le FC Barça et la Réal Et suite à cette composition, moi c je suis déjà réciré. Je suis déjà réciré parce qu'il y a un il y a Pedri, il y a Chrisma, il, il y a Messi en forme, il y a tout, il y a Chrisma. <tous> je dirais bien encore. Il y a Derstegian, je disais, ouais, Derstegian, Donc il y a Pedri, surtout que déjà on va parler, on va commencer par Dembélé. Dembélé, Dembélé en forme, mais il faut toujours être prudent avec ce joueur à, à tout moment il va toujours se blesser on connaît Dembélé mais je suis sûr Si Dembélé est en forme je suis pas sûr que les devait nous battre le match passé après hein, premier match en championnat les Real n'allaient pas nous battre parce que non on est fort hein, avec des donc Dembélé en forme on espère que demain il va livrer un bon match il va pas se blesser tout ce que je demande c'est au jour des Real, dis, ah, il faut pas jouer mauvais En Dembélé Il ne faut jouer pas mal avec des laissez lui passer il passe il marque c'est tout parce que c'est un Dembélé donc il y a grisement ce qui est bien Griezmann grisement lui ne se blesse pas qu'il soit bon ou mauvais ne se blesse pas il est toujours comme ça donc c'est pourquoi on est sûr avec et Messi, Messi lui c'est comme ça, il se baisse. Ah. Les fans diraient penser que Messi va commencer à se blesser comme ça. Non, Messi ne se blesse pas comme ça. Messi est bien entretenu, il est bien protégé. Il a ah, les habits aussi encore hein. dans ses groupes. Il y a Arojo. mais pourquoi Arojo? À la place de Arojo, il, faut, il faut il fallait même prendre un joueur. Bon c'est bien. si on a pris Arojo, Donc, on espère avec Arojo, il va faire des bonnes choses. Mais, euh, mais je, je ne vois pas qu'il va commencer disler Il va commencer à remplaçant. Mais, même s'il commence à remplaçant, on est sûr et certain, on va éclater cette équipe. Vous vous signaler qu'en final ça sera chaud, ça sera pas même chaud. On va juste Simplement vous broyer, on va vous broyer, vous on va vous broyer, et les restes d'âge on va les C'est de la pour la hess qui va commencer. Là. Tout ce que j'avais à vous dire, je ne sais pas si cette vidéo vous a plu, hein. ça vous a plu. N'oubliez pas de me laisser commenter, like et j'oublie compo. Moi, je tirais dans la cage, terre stagan, mais pourquoi pas donner la chance à Neto? Déjà, quand c'était terre était blessé, Neto il était là, il a fait des bonnes prestations, il a été là, on n'a pas encaissé trop de bits comme ça, il est aussi récent. Je disais pourquoi pas, pourquoi pas, mais c'était est revenu, et Neto il est rejeté comme ça. mais je commence avec Neto, peut-être. Bon, c'était pratique c'est on n'est pas encaissé beaucoup de Stegen, non, défense on défense on n'est pas trop rassuré. Donc, à gauche, moi aussi, à gauche, hein. gauche, à gauche, à gauche et à droite. Jordi Alba joue à quel poste C'est à gauche ou à droite hein, Lui, c'est gauche gaucher, donc il est à droite. Donc, à droite, non, à gauche. <rire> donc, à gauche, je mettrai Jordi Alba à droite, je mets mettrai... Dest, pourquoi pas Dest Le futur, Alves. Donc, au milieu, j'ai fait. Bon, je suis pas fort dans les compos, Alors, vous, vous allez me laisser dans la part des commentaires, vos compos et vos commentaires. Vous allez réagir suite à, suite à, suite, suite à cette rencontre. Qui va gagner Moi, j'espère que le Barça par va gagner même par 5 000 à 0, 5 d'écart comme ça, pour bien signaler. Je prendrai les milliers, je prendrai, les... Frankie De Jong et non busquets non je prenais des busquets il a trois enchaînés de matchs il doit, doit se fatiguer normalement et il est fatigué si planète il va je crois pas riqui riqui des petits bons comme ça il est petit comme ça mais ces petits a talent allez attention dans toute l'équipe du real madrid il n'y a pas un joueur qui a le talents comme D'ailleurs au barça après juste messi c'est riqui prigard c'est forcément logique après messi c'est riqui prigard si, si si riqui Pouig joue 5 matchs comme ça il est meilleur que mais qui plus que même messi hein. je, genre, là je, je préfère comme nos fans propres mes fans non nos fans non le barça je c'est pas vous les madrids vous non, pas messi c'est Benzema. C'est Benzema qui ne joue jamais en équipe de France encore. C'est ça. En attaque, vous allez faire tout ce que L'équipe des Hax. Donc, des Hess. dans l'équipe des Hax comme ça. Hax. Mais si Petri continue aussi, s'il est là, il est blessé encore. Donc, c'est ça. Bref, on va se retrouver après le match. Je vais faire une épreuve à chaud. Et après, demain, le lendemain, on va faire notre récapitulation pour voir ce qui était bon, ce qui était mauvais. J'espère que tout va très bien. Vous avez compris, vous avez aimé la vidéo. Vous allez voir, vous allez aimer. C'est. Bref.